Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre nouvelle saison de C'est par où la sortie. Aujourd'hui l'émission se fait en partenariat avec l'IHT et le CEML 06 dédié à Élise Frenet et Max et Virgile Barrel. Et pour démarrer cette année, on va fêter l'anniversaire d'un centenaire. Un centenaire qui a beaucoup compté dans la vie nationale française, mais qui parfois est un petit peu méconnu. Et donc on va accueillir aujourd'hui Juliane Miski pour nous parler de ce centenaire qui est le parti communiste dont on fête donc les 100 ans euh, en décembre de cette année, vu que c'est un parti qui, dans la tradition, est considéré comme étant né en 1920 et qui euh, aujourd'hui, en 2020, existe toujours, euh, et euh, c'est un parti qui a accompagné donc 100 ans d'Histoire de France, euh, et qui a eu une importance assez considérable dans la structuration de notre pays. Euh, donc, Julian Miski, qui est sociologue, euh, vient de publier un, un, cet ouvrage, qui est un ouvrage à la fois d'histoire et avec un angle sociologique assumé euh, euh, assez régulièrement, donc c'est un, un éclairage très intéressant, qui vient de publier. Le Parti des Communistes, Histoire du Parti communiste français de 1920 à nos jours, qui est sorti aux éditions Hors d'atteinte et que vous pourrez, bien entendu, je l'espère, vous procurer à l'issue de cette émission. Alors, Julien Niski, quel est l'intérêt de revenir sur l'histoire du, du Parti communiste et quel est l'angle un petit peu que vous avez choisi dans, de présentation dans, dans votre ouvrage — Bonjour et merci pour cette invitation. Donc peut-être que ça vaut le coup de, de commencer par effectivement insister sur l'importance du Parti communiste dans la vie politique française, parce qu'effectivement, on l'a un peu oublié, les nouvelles générations ne le savent pas, mais c'était un parti très très puissant, puisque donc en gros c'était le, le, le parti le plus puissant en termes de force militantes dès, dès, dès les années 30, et c'était d'un point de vue électoral le premier parti de gauche de la libération aux années 70. Donc là, on a vraiment affaire à une organisation politique majeure, donc puissante électoralement, puissante d'un point de vue militant et surtout, donc moi c'est l'angle là qui m'intéresse le plus, puissante puisqu'elle a permis de renverser les règles de fonctionnement habituelles de la vie politique en propulsant des militants d'origine populaire dans les instances de pouvoir, que ce soit dans les municipalités, à l'Assemblée nationale. La mobilisation communiste a permis à des représentants et à des militants issus des classes populaires de faire de la politique et de, de peser dans le politique, ce qui est complètement inédit. Après, ensuite, donc à partir de la fin des années 70, lorsque le parti communiste s'affaiblit, on a un retrait euh, des classes populaires, une, un, un désengagement, une démobilisation et une remonopolisation de la vie politique française par euh, des représentants plutôt des classes euh, supérieures ou des classes moyennes. Donc il n'y a pas qu'un intérêt historique à, à, à revenir sur, sur cette histoire euh, centenaire, c'est que en se penchant sur l'histoire du Parti communiste, en fait, on est confronté à des questions qui sont toujours d'actualité. Donc euh, il y a tout d'abord la question de la solidarité internationale, puisque c'est un mouvement euh, qui se crée euh, dans une dynamique internationale, euh, d'opposition à la Première Guerre mon mondiale, euh, d'alliance, euh, d'égroupements euh, so socialistes euh, à travers euh, l'Europe euh, et le monde. Donc il y a cette question de la so solidarité internationale. Il y a bien sûr la question de l'articulation entre le combat politique et les luttes sociales, puisque la force du Parti communiste français, c'est qu'il s'appuyait sur un mouvement syndical puissant, qu'il a contribué aussi à dé développer. Donc il y a cette question de comment euh, agir dans la vie politique sans être déconnecté des, des luttes sociales et syndicales. Il y a bien sûr donc la question de la résistance po populaire face euh, aux capitalisme, comment s'organiser, comment euh, euh, être en position de force pour euh, ré résister, que ce soit au patronat euh, dans les entreprises, aux élites locales, dans les municipalités, et donc aux représentants euh, des intérêts des classes supérieures au Parlement. Donc euh, l'histoire du Parti communiste, c'est l'histoire de la construction d'une alternative au capitalisme. Et il y a bien sûr donc la question de la démocratie interne, puisque un des grands enjeux de l'histoire du Parti communiste français, ça, ça a été de à la fois lutter pour une démocratie véritable en France, donc pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la parole et de, et de peser sur les décisions politiques, et en même temps ça entrait en contradiction avec des défauts de développement de la démocratie interne, puisque l'organisation s'est progressivement structurée à partir de la deuxième partie des années 20 autour d'une hiérarchie militante forte qui a à la fois donné des forces aux militants, et notamment pour euh, contrer le fait que euh, la vie politique, même à l'intérieur d'une organisation, est très vite monopolisée par euh, euh, les militants les plus diplômés, les, les militants les plus aisés euh, so socialement. Donc il a, il a fallu contrer, former, au prix d'une certaine bureaucratisation, et euh, au prix d'un certain déclin euh, assez rapide de la démocratie interne. Et donc sur ces enjeux de comment s'organiser, comment s'organiser euh, tout en laissant euh, la place euh, au débat euh, en interne, c'est des enjeux, à, à mon sens, qui sont toujours très forts euh, pour les mobilisations euh, actuelles. En effet, donc, euh, alors, euh, bien entendu, ce, qu euh, ce qui est intéressant d'éclairer, c'est les, les raisons pour lesquelles euh, cette structuration a, a été euh, choisie et, et, en fait, donc, pourquoi elle a pu être efficace et aussi quelles limites elle a rencontrées, c'est assez intéressant. Justement, ce qui est particulièrement, euh, je vais redire le mot intéressant dans la lecture de, de votre ouvrage, c'est aussi la perspective adoptée parce qu'elle permet de, de découvrir aussi le, le point de vue des, des militants. Ça ne se, se limite pas à l'histoire des dirigeants, même si bien entendu, ils ont leur place dans cette histoire, c'est euh, évident. Euh, mais donc la place des militants et aussi un accent sur euh, sur les femmes euh, ce mouvement a été euh, au contact, voire a lui-même impulsé les mouvements communistes, que bah, les luttes ou a côtoyé les luttes euh, féministes dès le dès le début quelque part. Et après a rencontré quelques contradictions, j'ai envie de dire, c'est d'un côté ça l'accompagnait, mais de l'autre en interne il euh, y a pu y avoir des, des euh, euh, voilà est-ce qu'on peut peut-être développer un petit peu ce point-là Oui, effectivement cette, cette synthèse elle part en fait d'une d'une volonté de mettre en avant en fait les parcours des militantes et des militants et donc c'est avant tout une histoire des militants en fait c'est une histoire du parti par ses militants, donc c'est pour ça que cette synthèse s'appelle le Parti des communistes, et donc c'est une histoire à travers le prisme de l'engagement de femmes et d'hommes pour la cause communiste. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer donc les processus qui amènent certaines et certains à rejoindre l'organisation communiste, à militer en son sein, et très souvent, comme on l'évoquera sûrement aussi, à partir soit par épuisement militant, ou soit par opposition. Et, et ma lettre à l'intérieur de l'organisation mais donc je je mets l'accent effectivement sur, sur, sur la diversité en fait des militants du, com, du communiste donc à la fois euh, des, des ouvriers des paysans des hommes des femmes euh, je mets l'accent sur l'engagement de coloniser d'immigrer donc le, le but c'est de montrer que derrière euh, l'encadrement mi, militant qui est assez homogène, qui est très stru structuré. En fait, il y a, il y a une diversité euh, de parcours qui amène euh, à s'engager au parti euh, communiste. Et euh, ça permet de, de voir que cet engagement, il se construit souvent à l'échelon local donc dans les entreprises, par les luttes syndicales, dans les municipalités, et donc c'est là que l'on retrouve ces militants dans leur di diversité, et le, et le parti est formé euh, de ces itinéraires militants, et c'est pour ça bon, que je me concentre effectivement pas que sur les dirigeants, pour montrer cette di di diversité, et en, et en même temps cette synthèse ce n'est pas une histoire populaire du Parti Communiste, puisqu'à mon sens, ce serait trop réducteur. Pour bien comprendre ce qui a été le mouvement communiste en France, il faut à la fois travailler sur l'échelon local, national et international, et il y a besoin de prendre en compte aussi les dirigeants, le groupe dirigeant, comment il s'est formé, l'idéologie qui a été construite, qui s'est diffusée, qui a été appropriée, des fois de manière diverse, dans les territoires. Mais pour bien comprendre la force, et les aporites du mouvement du communiste, il faut prendre aussi en compte donc la machine partisane, l'appareil mi mi militant, puisque c'est Effectivement, euh, ce qui a permis à certains euh, de faire de la politique et à s'engager, et notamment donc on y reviendra, effectivement, ce, des, notamment beaucoup de, de, de femmes, et ça en même temps euh, développer un certain sectarisme, une certaine bureaucratisation, mais cela va ensemble. Donc c'est c'est pour ça que dans mon travail, je prends en compte à la fois les dirigeants nationaux et les dirigeants mi militants. Certains de euh, des, les pardon les militants locaux, certains deviennent des dirigeants, d'autres restent à militer aux échelons intermédiaires ou vont surtout militer dans leur municipalité dans leur entreprise sans prendre des responsabilités nationales, mais c'est toute cette diversité qui fait la force du parti du communiste et donc auparavant donc j'ai mis l'accent sur sa force en tant que parti ouvrier, donc ça c'est vraiment euh, sa singularité, c'est-à-dire qu'il a introduit euh, les groupes peu, populaires dans la vie politique française, donc euh, surtout à, à, à partir des années 30, et encore plus à partir de la Libération, et donc effectivement ce que l'on sait moins, c'est que c'est aussi un parti qui est très singulier par rapport à la promotion euh, des femmes qu'il a permis, puisque très largement, par rapport à l'ensemble des autres partis français, c'est le parti le plus féminin, euh, par rapport à la présence des femmes dans ses rangs, dans sa direction, et surtout par rapport... Euh, au, du, du, du candidat. Très, très tôt, c'est un parti qui a présenté des femmes aux, aux élections, dès les années 20, les années 30, alors qu'elle n'avait pas le droit de, de vote. Et dès la libération, en fait, c'est grâce au Parti communiste français qu'il y a une féminisation très forte euh, des municipalités, du Parlement. Donc c'est de loin euh, dans les rangs communistes que se recrutent le plus de femmes dé, dé, députées. Donc jusqu'aux années 90-2000, euh, on est face à un parti qui est très féminin et ça repose aussi sur cette euh, ce renversement ce renversement euh, des règles de fonctionnement de la vie politique puisque en combattant pour l'émancipation populaire en en en combattant les formes de domination, donc d'abord la domination des classes populaires dans la société et dans les entreprises, ça rejaillit effectivement sur la domination masculine, en fait sur l'ensemble des de de de dominations, que ce soit des dominations masculines, des dominations coloniales, donc le parti communiste a été un vecteur de résistance et d'opposition, donc pour des immigrés, pour des femmes, et ça leur a permis d'accéder euh, à... La à la parole et de pouvoir tenir tête aux élites euh, bourgeoises, masculines et nationales dans différentes in instances. Donc, euh, c'est effectivement euh, un des points que je mets en avant dans cette synthèse de montrer l'importance de l'engagement féminin. Donc, dans, au début des années 20, il y a même eu une rencontre éphémère entre le féminisme radical et l'engagement communiste où, où les figures féministes se sont engagées auprès du nouveau parti communiste. Ensuite, il y a eu un repli conservateur, c'est-à-dire que de, de, du point de vue de la morale et notamment de la sexualité, il y a eu un retour conservateur du parti communiste français dans les années 30 en parallèle avec ce qui se passait en URSS. Mais en même temps, il a toujours permis euh, notamment à des ouvrières et à des employés de s'engager et euh, d'avoir une certaine promotion politique à travers l'engagement communiste donc même sans avoir un discours féministe très très avancé le simple fait qu'il a permis à des femmes euh, de s'engager dans les, dans, dans les syndicats de, de devenir maire de leur commune d'accéder à l'assemblée nationale c'est déjà un renversement féministe même si le terme n'est pas toujours re revendiqué parce qu'il sera plutôt revendiqué à partir des années 70 euh, par le parti communiste français le simple fait pour des femmes de euh, de s'opposer aux élites politiques masculines, c'est déjà une émancipation féminine. Donc c'est un, un, un aspect qu'il faut, à mon avis, bien avoir en tête lorsqu'on se penche sur cette histoire centenaire. Alors, justement, comment émerger ce mouvement communiste en France? On retient souvent cette date du congrès de Tours. Bien entendu, dans la réalité, ça se fait plutôt sous la forme d'un processus un petit peu plus long. Alors, la décennie, à partir de la première guerre mondiale, 1914-1924, comment donc se structure dans cette décennie le mouvement communiste en France? Oui, parce qu'effectivement, donc, donc souvent on parle de naissance euh, du Parti communiste français, donc là on parle du centenaire, donc c'est par rapport au congrès de Tours qui a lieu donc en décembre 1920. Donc c'est En fait, en réalité, c'est le, 18, le 18e congrès de la SFIO, donc du Parti socialiste, dont la majorité des délégués votent l'adhésion à l'international communiste. Donc on se centre sur... Euh, ce congrès de Tours en décembre 1920, alors qu'en réalité c'est un processus beaucoup plus lent, donc qui commence en amont, donc dès la première guerre mondiale et l'opposition à la première guerre mondiale, et qui se plonge ensuite parce qu'en réalité le Parti communiste tel qu'on va le connaître ensuite, il se structure au milieu des années 20 dans le cadre de, de ce qu'on appelle la bolchevisation, où là on a vraiment l'émergence donc de ce que j'ai évoqué précédemment d'une élite militante d'origine populaire qui succède à des dirigeants politique qui était assez proche au fait de l'ancien PS euh, lors des premières années euh, du parti communiste. Donc on est plutôt sur un processus long, donc en gros effectivement de 1914 à 1924. Et il y a trois principaux euh, éléments qui amènent à la formation de, de, de cette organisation communiste. Donc il y a tout d'abord euh, la guerre et l'opposition euh, à, à la guerre. Donc c'est dans l'opposition à la première guerre mondiale que se forgent des solidarités et des dynamiques qui vont progressivement euh, se consolider et aboutir à des mobilisations pour euh, l'adhésion à l'international communiste. Donc c'est vraiment d'abord une minorité de militants socialistes, syndicalistes, fé féministes, qui se ré réunissent surtout à partir de 1915, et qui s'opposent euh, à l'alliance euh, de leur organisation, donc que ce soit la SFI ou la CGT, avec euh, le gouvernement d'union nationale. Donc c'est la participation, euh, à donc non, non seulement les dirigeants socialistes de l'époque, euh, vote les crédits de guerre mais participe aussi au gouvernement donc il y a le sentiment d'une trahison des élites euh, socialistes et syndicales puisque la cgt rejoint aussi également l'union sacrée donc il y a une recomposition en fait du mouvement internationaliste qui se fait à ce moment là donc c'est bien un mouvement qui n'est pas que propre à la france donc c'est un mouvement euh, international donc c'est notamment euh, les mobilisations qu'il y a en Russie, bien, bien sûr, euh, autour des, des bolcheviques et de Lénine, mais aussi euh, en, en, en Allemagne, euh, par exemple, autour de Rosa Luxembourg, euh, de, de Clara Zetkin, donc c'est un mouvement qui est in international et qui euh, prend acte, à mon sens, euh, du fait qu'il faut euh, réagir face à une nationalisation des sociétés européennes et des partis euh, politiques. C'est-à-dire que les anciens partis so socialistes se sont intégrés de plus en plus fortement à leur état-nation, à leur parlement. Et pour euh, Lénine et les bolcheviques, c'est la cause euh, de la faillite de la deuxième internationale, c'est-à-dire que c'est devenu une organisation qui rassemblait, qui fédérait différents partis socialistes, mais qui était au fait devenu des partis intégrés à, à leurs intérêts euh, nationaux, c'est-à-dire aux intérêts euh, des élites bourgeoises de leur pays. Donc il y a la volonté de reconstruire une nouvelle internationale qui serait... Euh, plus organisé sur d'un point de vue euh, supranational, c'est-à-dire avoir, avoir une vraie unité entre différentes sections nationales qui seraient que des sections liées à une internationale, donc une discipline plus forte et donc cette discipline, c'est simplement pour qu'il n'y ait pas la trahison des principes euh, qui, a, qui euh, gouvernent le mouvement socialiste, puisque il y a vraiment donc cette idée d'une trahison des principes euh, originels. Donc il y a cette question donc de, de, de, de la guerre et de l'opposition. Donc juste pour dire deux, deux autres facteurs peut-être. Donc bien sûr il y a il y a les luttes sociales ouvrières qui se déploient donc surtout à partir de 1917. Donc de 1917 à 1920, partout en Europe et notamment en France, il y a des soulèvements ouvriers, des mobilisations populaires très très fortes avec un regain des revendications sociales. Donc en France, c'est important dans la métallurgie en 1919, dans le monde cheminot en 1920. Donc ça accompagne aussi cette mobilisation. Et enfin, bien sûr, donc le, le troisième facteur principal, c'est la révolution russe. Donc les révolutions russes, donc en 1917, avec la prise de pouvoir par les bolcheviks Donc là, il y a un impact fort, mais qui est assez décalé, parce qu'en réalité, au départ il y a une incompréhension par rapport à ce qui se passe en Russie, il y a très peu d'informations, il y a peu de communications qui passent, il y a plutôt une méfiance de la part des militants socialistes français par rapport à ce qui est vu comme un coup d'État pour la révolution d'octobre, et c'est que progressivement qu'il y a une réappropriation de cette révolution bolchevique selon des principes qui font sens pour les militants français, Donc notamment l'opposition à la guerre, puisque les Russes en faisant leur révolution euh, quitte le, le, le conflit mondial et surtout la question du pouvoir prolétarien puisque on va considérer que pour la première fois une révolution socialiste ré, réussie et qu'un pouvoir prolétarien est établi euh, dans la Russie bolchevique alors, en effet, un autre élément peut-être structurant dès le début de, du Parti communiste, c'est par rapport aux luttes que mènent les, les, les communistes, c'est immédiatement la répression, avec par exemple, dans leur, leur combat antimilitariste, leur combat anticolonialiste ou les combats anti-impérialistes, par exemple, leur opposition à l'intervention française aux côtés des États-Unis, de l'Allemagne et de, de plusieurs autres pays, l'opposition de l'intervention de tous ces pays en Russie contre la, la révolution bolchevique. Mais il euh, y a également la participation aux luttes sociales qui a entraîné pas mal de répression. Est-ce que ça aussi, c'est pas un, un, élément, un élément qui euh, structure dès le début, en fait, le, le, le parti Alors, Oui, vous avez complètement raison. En fait, la, la répression et l'anticommunisme en général est une dynamique essentielle pour comprendre la formation du Parti communiste. En fait, souvent, ce sont des militants qui se retrouvent euh, en prison qui se retrouvent ensemble dans la répression, donc des militants socialistes, syndicalistes, euh, libertaires, féministes, qui se retrouvent même avant 1920 ensemble à subir une répression, à être taxés aussi de bolcheviques, de, de communistes, et ça joue beaucoup sur l'émergence de l'identité communiste en France. Et donc ça commence même avant 1920, c'est-à-dire que la répression est déjà très forte euh, pendant la Première Guerre mondiale, et en plus euh, elle est effectuée alors que la SFIO participe au gouvernement. Donc il y a l'idée non seulement d'une trahison des élites socialistes, mais un décalage qui se fait de manière forte entre une partie du mouvement ouvrier et l'État. Euh, républicain donc on est à la suite euh, de décalages qui se sont construits aussi au 19e siècle avec no notamment la commune où on se rend compte que l'état républicain peut être anti-ouvrier et à mon sens donc cette euh, ces mobilisations euh, pacifistes lors de la première guerre mondiale lorsqu'elles sont réprimées par l'état républicain avec une participation de la SFIO ça renforce ce gouffre et euh, ce ce sentiment que euh, la démocratie euh, bourgeoise n'assure pas les conditions euh, à, la, à une activité politique libre. Donc vous avez une censure très très forte, vous avez une opposition forte du, du gouvernement, donc avec participation socialiste, à euh, l'organisation de congrès internationaux, donc simplement euh, juste l'opposition de délivrer des visas ou des passeports pour que les militants puissent se rendre euh, en Suisse pour, pour participer... Euh, à des discussions avec des pacifistes, euh, des, des pays euh, en guerre, avec le, la France est impossible, donc il y a vraiment tout un mouvement euh, d'opposition au pacifisme qui vont radicaliser en fait euh, ces militantes et ces militants et euh, faire qu'ils se retrouvent ensemble euh, au sein du, du, du mouvement communiste. Donc il y a la répression des pacifistes, la répression euh, des militants euh, syndicalistes, donc c'est vraiment très fort en 1920, et notamment par rapport... Euh, aux militants cheminots et vous avez euh un, emprisonnement massif avant le congrès de Tours des principaux militants qui se revendiquent de la révolution bol bolchevique, donc syndicalistes, militants de gauche de la SFIO, si bien que lorsque se déroule le congrès de Tours, les principaux leaders de l'adhésion à l'international communiste, donc qui s'est créé en mars 1919, donc en mars 1919, qui l'international communiste. L'enjeu au sein de la SFIO, c'est progressivement d'adhérer à cet international communiste pour devenir donc, progressivement un parti communiste. Lors du congrès de Tours, les principaux militants de la gauche et de l'adhésion à l'international communiste donc c'est notamment Boris souvarine et L'Oriot sont en prison euh, avec d'autres et, et, et restent en prison pendant près d'un an, donc ils seront li, lib, lib, libérés que vers mars avril 1921. Donc effectivement cette répression très forte joue beaucoup sur le fait qu'il y a des solidarités qui se créent et une volonté de rupture plus forte avec l'État républicain. Alors qu'auparavant la SFIO s'était intégrée de plus en plus dans les enjeux du Parlement, dans même la participation au gouvernement pendant la Première Guerre euh, mondiale. Cette répression forte euh, joue sur cette radicalisation et sur le fait que les mots d'ordre Civique, euh, porte euh, en France justement donc euh, c'est vraiment à partir des années 30 en quelque sorte que euh, le parti communiste tel que entre guillemets on peut le connaître dès qu'on commence un petit peu à s'intéresser à la question comment s'est construit ce parti ouvrier qui a euh, euh, marqué la, la vie politique française des années très fortement des années 30 aux années 70 oui, parce qu'effectivement, donc on parle de partis communistes en général, alors qu'il y a différentes sé séquences, et il y a des recompositions. Et euh, donc il faut tout, tout d'abord dire qu'en 1924-1925, il y a la fin d'un premier style euh, de mouvement communiste en France. Donc il y a euh, il y a ce, ce qu'on peut appeler la fin euh, d'un du communisme qui était beaucoup plus divers. Donc... Euh, lors des premières années de fonctionnement du parti communiste, donc les, les quatre pre premières années, donc c'est euh, il y a une atmosphère assez tendue avec beaucoup euh, d'exclusion de militants puisque progressivement euh, ceux qui ont défendu euh, l'adhésion à l'international communiste euh, se rendent compte aussi que ça implique euh, une, une subordination du parti français non seulement à l'international communiste, mais au fait petit à petit, au parti bolchevique. Donc ça crée euh, des conflits euh, très forts. Et donc il y a une phase de, de bolchevisation donc en 1924-1925, qui euh, va entraîner beaucoup de départs et de ruptures, et notamment le départ des principaux euh, fondateurs du parti euh, communiste. Donc euh, auparavant, il y a eu les principaux fondateurs qui venaient euh, de la SFIO et qui étaient plutôt proches euh, du style de la, du parti socialiste euh, d'avant, donc qui étaient, pour faire simple, plus... Plutôt modéré, donc c'est notamment Frossard, donc qui dirige la à partir de 1918 et qui dirige donc la qui devient section française de l'international communiste. Donc il continue à diriger comme beaucoup de dirigeants socialistes, donc il, a, il appuie ce mouvement vers l'international communiste. Mais donc lui, il part donc au début de 1923 comme beaucoup de, de, de militants qui sont mis de côté. Mais en 24 et 25, vous avez beaucoup de militants euh, ouvriers qui, viennent, qui sont venus du syndicalisme, qui avaient rejoint le parti communiste pour renfor renforcer son côté ouvrier, sur des bases plutôt euh, syndicalistes et libertaires, donc souvent ce sont d'anciens euh, libertaires, euh, syndicalistes révolutionnaires, qui ont rejoint le Parti communiste pour le renforcer, et qui lui ont donné une certaine identité ouvrière dès, la, dès le milieu des années 20, mais eux vont, être, vont se trouver en porte-à-faux avec l'autoritarisme qui se développe au sein du Parti communiste français, en lien direct avec ce qui se passe dans, dans la Russie soviétique. En gros, les enjeux de lutte et de, de la succession de, de Lénine en 1924 rejaillissent sur le Parti communiste français, donc il y a à un, euh, une structuration plus autoritaire avec un développement du centralisme démocratique qui en fait, en réalité est de moins en moins démocratique. Il y a de moins en moins de discussions internes. L'humanité ne va plus euh, relayer la diversité interne et des et débats, mais il va, il va y avoir une cohérence beaucoup plus forte autour d'une ligne di directrice. Et en même temps, donc, cette phase de renfermement de l'organisation sur elle-même de bureaucratisation. En fait, c'est aussi une phase d'ouvrierisation. Donc effectivement, c'est à partir de la fin des années 20 qu'il y a une ouvrierisation très forte du Parti communiste français. Et là, ça, ça répond aussi à des mots d'ordre de l'international communiste. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. On ne peut pas voir simplement, on pourrait dire, les aspects négatifs viennent de l'international communiste et il y aurait un mouvement communiste français qui serait plus pur, plus, plus intéressant, plus démocratique. En fait, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a des injonctions de l'international communiste qui ont euh, un aspect très positif pour le développement du Parti communiste et notamment autour de son ouvriérisation. Et aussi, donc, on le verra peut-être, des éléments qu'on peut considérer comme négatifs de repli conservateurs qui viennent pas que de l'URSS mais qui viennent aussi euh, du mouvement tel qu'il s'organise en France. Donc, il y a effectivement une élite ouvrière qui va progressivement s'installer à la tête euh, du Parti communiste français et qui se stabilise donc effectivement à partir du début des années 30 où vous avez une direction qui se structure notamment autour de Maurice Thorez. Une direction qui est formée de permanent d'origine populaire et surtout d'origine ouvrière. Et qui qui va en fait diriger le Parti communiste jusque dans les années 60. Donc c'est vraiment la structuration d'un groupe euh, dirigeant euh, très fort, avec euh, essentiellement des, des dirigeants d'origine ouvrière, qui viennent notamment euh, du mouvement sy syndical, donc c'est le cas notamment de Benoît Frachon, donc qui va être à la fois dirigeant du Parti communiste et dirigeant de la c c CGT. Donc il y a un, une monopolisation progressive des postes dirigeants par des militants d'origine ouvrière, puisque progressivement le fait d'être d'origine ouvrière et d'avoir milité dans son syndicat se sont perçus comme des critères positifs pour accéder aux écoles puisqu'il a tout un travail de formation des militants et pour accéder donc au statut de Perbanon. Et pour dire deux mots donc sur cette structuration d'un parti ouvrier, c'est complètement porte à faux avec les règles traditionnelles de fonctionnement du jeu politique puisqu'en général les partis politiques sont dominés par des représentants des élites économiques ou culturel Donc pour faire simple, plus on est diplômé, plus on a des positions de pouvoir dans les partis. C'était aussi le cas pour les SFIO, qui était un parti avec une base populaire forte, mais qui était essentiellement dominé par des journalistes, par des hommes de lettres, par, par des avocats. Alors que là, à partir donc de la fin des années 20, on a la construction de, véritablement d'un parti ouvrier. Et c'est possible, puisqu'il y a tout un processus de formation des militants, avec un développement des écoles... Interne, et le but, c'est que l'organisation puisse donner des ressources culturelles à des militants, donc de régime ouvrière ou paysanne, pour militer, pour prendre des responsabilités dans leur syndicat, dans leur milieu associatif, dans leur municipalité, dans le parti, et puisse accéder à des positions de, de, de pouvoir, donc, dans le régime politique français pour le subvertir. Et ça, c'est possible puisqu'il y a, donc, un système de formation qui vise à donner des ressources culturelles collectif donc ce qu'on peut appeler euh, un capital politique collectif que l'organisation donne euh, aux membres à ces membres qui sont issus des classes populaires et qui leur permet de compenser leur déficit de capitaux scolaires, de ressources scolaires, leur déficit euh, de position au niveau professionnel puisque souvent donc ce sont les dominants euh, dans la scène euh, professionnelle pour euh, pour faire simple, ce sont les élites euh, sociales qui fort de leur sentiment de compétence, de leurs ressources euh, cult culturelles acquises à l'école, mais dans, dans leur métier, qui tout, na tout naturellement prennent des positions de pouvoir dans la société française. Donc là, il y a la volonté de contrebalancer ça, Donc de, de contrebalancer ce qui est souvent un sentiment d'illégitimité d'ouvriers et de paysans à oser faire de la politique et à s'affirmer dans l'espace public par la création d'un sentiment de corps, d'un sentiment de force, par ces ressources culturelles qui sont produites et diffusées par l'organisation. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est justement cette, cette forte discipline, cet autoritarisme avec parfois même des cas qui peuvent être difficiles de l'extérieur à, à comprendre parce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a eu des, des cas d'injustice flagrante. Mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est de, de noter malgré tout que c'est cette structuration euh, très rigide qui a donné naissance à donc un, un mouvement qui, qui a permis à tout un tas de luttes d'exister et voire des fois de, de triompher, euh, que ce soit euh, euh, dans les luttes anticoloniales qui ont pu commencer avec par exemple l'opposition à la guerre du Rif. Voilà, Peut-être que ça peut être intéressant de citer quelques-unes de ces luttes auxquelles a participé ce, ce parti avec ses contradictions euh, entre les années 30 et les années 70. Oui, donc effectivement, oui, sur, sur la di discipline. Donc, il faut bien comprendre que c'est euh, que c'est un mouvement qui est complexe. Et euh, s'il y a cette structuration forte et cette euh, et ces logiques sectaires, donc qui apparaissent euh, surtout à partir du milieu des années 20, où effectivement il y a des des mises à l'écart très très fortes, une seule ligne qui peut être euh, mise mis en avant puisqu'on qu'on recherche une unité très forte, c'est lié donc à l'histoire que j'ai évoquée sur le fait que les élites socialistes et syndicalistes ont trahi parce qu'il n'y avait pas assez de disciplines, que les parlementaires agi sans rendre compte à la base militante et qui a eu donc l'effroyable conflit guerrier alors que les socialistes appelaient à s'opposer de toutes leurs forces à la guerre selon les principes internationalistes, dès août 1914, que ce soit la CGT ou la, ou la SFIO, il y a eu euh, un soutien euh, clair euh, au gouvernement d'Union sacrée, c'est-à-dire qu'il y a eu une remise en cause des principes et une absence en général de discipline des dirigeants et des élus par rapport à la base euh, militante. Donc c'est comme ça qu'on qu peut expliquer euh, l'accent qui est mis sur euh, cette question de cohésion interne, et euh, aussi très très vite sur cette répression, et effectivement pouvoir engager euh, la lutte dans ce contexte d'adversité, euh, nécessite une organisation très forte. Puisque, donc c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais l'originalité du Parti communiste et du fait qu'il devient un Parti ouvrier, c'est qu'il s'organise d'abord dans les entreprises. Donc là, c'est une rupture franche avec tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Donc c'est le premier parti à appeler à l'organisation dans les entreprises, donc avec des cellules d'entreprises qui se forment, en parallèle des syndicats, puisque le but, c'est de commencer à à lutter contre le capitalisme directement sur le lieu d'exploitation. Et donc, c'est euh, cela s'effectue dans, dans des conditions très difficiles. Donc, c'est des cellules qui sont généralement cl clandestines, avec un militantisme très dur, puisque lorsque les responsables sont identifiés, ils sont... Il est directement licencié, avec des difficultés pour retrouver un emploi. C'est pour ça aussi que souvent, ces militants ouvriers deviennent des permanents. C'est tout simplement parce qu'ils se retrouvent au chômage et qu'ils ont du mal à retrouver un emploi. Donc là, il y a une répression patronale très forte qui est relayée par par, par l'État. Et donc, pour, ré pour résister à cette adversité, euh, il faut une, une, une discipline très forte. Et Effectivement, un autre facteur, c'est que contrairement à la SFIO, il va, euh, le Parti communiste va euh, s'engager dans les luttes euh, anticoloniales, il va organiser, donc là c'est aussi inédit très très vite, euh, il va organiser les militants euh, immigrés et colonisés, et là aussi de manière autonome, c'est-à-dire c'est aussi de l'auto-organisation, donc c'est comme pour la question du parti ouvrier, donc c'est pas simplement appuyer ou soutenir en mots euh, des mobilisations, mais faire en sorte que les colonisés, les immigrés puissent se retrouver dans des réseaux et s'organiser eux-mêmes, avoir leur propre re revue. Donc c'est notamment l'union intercoloniale qui est créée au début de 1922, où on retrouve Ho Chi Minh qui va diriger donc euh, l'Indochine, mais on retrouve aussi des Malgaches, des, des Nord-Africains ou, ou des Antillais. Et donc vous, vous avez une mobilisation très forte et qui est originale. Et, euh... je, je citais également le cas de Lamine Senghor. Aussi. Oui et donc, et donc ça, ça provoque une, une répression très très forte euh, de, de l'État fr français. Et souvent, en fait, le Parti communiste est vu comme l'agent de l'étranger, pas simplement parce qu'il est lié euh, à l'URSS, mais parce qu'il est, il est prêt à appeler à la fraternisation, donc là, sur ce que vous avez évoqué, okay, pendant la guerre du, du, du, du Rif, la fraternisation avec euh, les, les, les Marocains, les, les Rifains qui se re rebellent contre la présence espagnole puis française. Donc là, il y a vraiment une lutte à contre-courant, très avant-gardiste. Donc souvent, ce sont les jeunes communistes qui sont... Euh, à l'avant-garde de, de ces luttes de solidarité avec les, les militants euh, anticolonialistes, et là, il y a une répression très très forte. J'en profite euh, peut-être sur la guerre du Rif pour préciser le, le Rif, c'est donc une région au nord du Maroc, euh, qui est donc à proximité du détroit. Hein, c'est par la Méditerranée et l'Atlantique, et euh, donc qui s'était organisé en république autonome. Et c'était bien sûr un scandale d'avoir une une république euh, qui se proclame dans un territoire euh, colonial, alors que l'idéologie de l'époque euh, était plutôt euh, à considérer ces peuples comme étant non civilisés. Cette répression, elle est le fait d'abord donc des espagnols qui subissent quelques défaites. La répression finit par être dirigée par Franco, qui à l'époque n'est pas à l'époque, on n'est pas encore euh, n'est pas encore dirigeant du pays du tout hein, c'est voilà. Mais il va mener cette répression euh, donc contre euh, cette répression coloniale, et euh, la France a des colonies à proximité, va donc intervenir dans cette guerre pour éviter ben, toute contagion. Euh, euh, et euh, la, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui va organiser cette répression euh, pour le, le camp français et qui va se lier d'amitié avec Franco, c'est le général Pétain. Et euh, cette guerre peut être aussi, euh, on peut noter quelque chose, c'est qu'il y a eu une utilisation massive des... Euh, d'armes chimiques, contre, y compris contre la population civile, par l'armée euh, française. Donc ça explique deux, trois choses que peut-être tous les citoyens français ne nous connaissent malheureusement pas, mais euh, qui peuvent expliquer après euh, certains euh, autres aspects de l'histoire euh, qui va suivre. Oui, oui, et, et, et, et c'est un, un moment très très important donc pour, euh, pour l'intervention fr française, donc c'est surtout 1925 et 1926, et donc c'est un, un, un, un des éléments forts de, de la radicalisation euh, du Parti communiste français qui va s'engager à contre-courant. C'est grâce à ça qu'il y a des militants qui, qui émergent, il y a des jeunes dirigeants ouvriers, des jeunesses communistes qui, qui prennent de l'importance. Euh, dans le parti, à ce moment-là, il y a, c'est aussi, un des premiers moments où il y a une articulation entre les syndicalistes communistes, donc qui, à ce moment-là, sont rassemblés au sein de, de la CGTU, donc c'est la, c'est la CGT unitaire, puisqu'ils ont été mis, mis de côté, au fait, de, de, la, de la, CGT confédérée, et la lutte contre la guerre du, du, du RIP donc c'est à la fois, donc, les jeunesses communistes qui prennent de l'importance, et leurs dirigeants qui vont avoir un rôle important. Ensuite, l'articulation d'un combat politique avec des forces syndicales. Donc c'est assez difficile, puisqu'il faut effectivement mobiliser dans les entreprises pour des mots d'ordre qui sont plus des mots d'ordre liés aux conditions de travail, mais à la lutte anticoloniale. Donc c'est difficile, ça marche très moyennement, mais c'est un bon décès pour le parti pour arriver à à articuler son action avec celle des syndicalistes. Et c'est aussi un moment très important pour les, pour les intellectuels, puisque c'est à ce moment-là que des fractions intellectuelles avant-gardistes vont rejoindre le parti communiste français, puisqu'il est, euh, euh, est, à l'avant-garde, c'est-à-dire qu'en étant, euh, à l'avant-garde de la lutte anti- colonial contre le consensus républicain, contre l'idéologie euh, dominante, il a, il a une posture de radicalité qui un, qui intéresse aussi les intellectuels qui sont dans une posture de, de radicalité dans leur propre champ, et je pense notamment aux surréalistes euh, comme oh. André Breton, qui vont re, re, rejoindre le parti communiste euh, à ce moment-là et qui vont s'engager dans des euh, mobilisations anticoloniales, aux avec le, le Parti communiste français. Donc cette guerre et l'opposition des communistes à cette guerre a un impact très fort sur la restructuration euh, du mouvement ouvrier et, et intellectuel en France. Alors quelles sont les, les grandes luttes et les grands moments que l'on peut citer Et puis peut-être est-ce qu'on peut citer aussi un, des luttes, un peu une ou deux luttes un peu plus méconnues, euh, qui, euh, qui ont marqué quand même euh, bah, cette période des années 30 aux années 70 alors sur les euh, moi je pense que ce qui est important sur les sur les années 30 c'est de c'est de voir l'émergence euh, du front po populaire. Le front po populaire c'est 1936-1937. Donc c'est l'image qu'on qu associe euh, facilement donc au parti communiste qui devient euh, fort qui devient un parti de masse et euh, donc là il y a des mobilisations ouvrières euh, fortes et l'originalité du Parti du Communiste français, c'est que lui se mobilise très fortement dès le début des, des années 30 et de la crise économique sur, sur autour du mouvement des chômeurs, notamment en 1932 et en 1933. Donc, donc, donc là, c'est vraiment original, puisque ce sont des catégories qui, qui sont plutôt délaissées en général par les mouvement ouvriers. Donc là, vous avez la CGTU et le Parti euh, communiste qui organisent différentes mobilisations, en, en, en mettant en avant le fait que ces mobilisations ont un caractère de lutte contre la xénophobie, Puisque dans l'idéologie dominante, il y a la question que c'est il y a du chômage, c'est parce qu'il y a des travailleurs immigrés. Alors que très très tôt, ils mettent l'accent sur, sur le fait que euh, il faut mettre de, de côté l'opposition euh, travailleurs immigrés et, et, et, et nationaux. Donc il y a des moteurs de lutte contre la xénophobie et aussi une mise en avant des femmes qui ont un rôle très important dans l'organisation, dans ces manifestations. Donc des femmes ouvrière ou chômeuse et donc c'est c'est un moment où on voit émerger des catégories donc femmes chômeurs dans le mouvement ouvrier alors que c'était des catégories qui étaient plutôt mises de de, de côté. Ensuite peut-être donc sur le front populaire en lui-même, je pense que c'est important de de resituer dans, dans la chronologie, c'est que effectivement donc le parti communiste devient un parti de masse euh, donc à partir de 1935 36 dans le cadre notamment des mobilisations et du gouvernement de front populaire mais avec une avec une organisation et une direction qui a été formée avant comme je l'évoquais c'est surtout euh, au début des années 30 que se forme un groupe di dirigeant et une structuration donc autour euh, des écoles d'un appareil centralisé et cet appareil centralisé se forme pendant une période plutôt de stalinisation donc après la civilisation euh, du milieu des années 20 il y a une stalinisation au début des années 30 et, euh, et donc là, là, on est encore sur une opposition très forte à la social-démocratie, à la SFIO, à la République bourgeoise, une posture internationaliste qui met de côté un discours national ou patriote, donc au début des années 30. Et progressivement, vous avez un tournant politique qui s'effectue avec différents facteurs, mais le principal facteur, donc c'est... La montée du fascisme, si on veut, mais ça a déjà commencé euh, dès les années 20 euh, en Italie, mais c'est surtout un tournant diplomatique de l'URSS qui euh, va de moins en mettre de moins en moins mettre sur le même plan les démocraties dites bourgeoises et les régimes fa fascistes parce que euh, la Russie de, de Staline se retrouve de plus en plus isolée autour de régimes autoritaires liés à l'extrême droite qui se forment en Europe et donc euh, notamment en Allemagne donc il y a progressivement la possibilité d'avoir une alliance avec les démocraties bourgeoises pour défendre le régime soviétique, notamment par rapport à ces régimes euh, fascistes et c'est dans ce cadre là qu'il y a un rapprochement du parti communiste français avec euh, la SFIO donc à partir de 1934-1935. Or là, il va y avoir un tournant républicain du Parti communiste qui va aussi s'approprier des, des éléments du régime républicain, du discours républicain, qui sont pas que des éléments euh, positifs ou euh, progressistes, mais aussi conservateurs. C'est-à-dire que le droit des femmes va un peu passer à la, à la trappe puisqu'on est sur une donc une idéologie fem, fem, familialiste, sur, euh, sur une virilité nationale qui est mise en avant dans le cadre d'un rapprochement et d'une appropriation d'un discours républicain qui est plus cons, conservateur, où on va mettre l'accent sur la force de, de, de la France, sur l'unité nationale, sur l'indépendance nationale, ça se fait au, dé au détriment de certaines revendications, et notamment par rapport aux revendications anticolonialistes et internationalistes, où là aussi il y a un certain retrait qui se, se fait. Euh, donc c'est notamment, donc je l'évoque, no notamment pour, pour l'Algérie où le droit à la dépendance va être mis de côté. Le principal c'est de renforcer les liens avec la France pour être fort, notamment face à l'Allemagne et d'Asie. Mais sur différents plans, donc il y a un re retrait, y compris par rapport aux, aux mobilisations, donc c'est peut-être le dernier point que je vais évoquer c'est qu'effectivement, les militants communistes et syndicalistes ont un rôle important dans ces mobilisations populaires qui, a, qui accompagnent le gouvernement de front populaire. Mais le Parti communiste va vraiment jouer à l'apaisement très vite, puisque le but, c'est pas de faire la révolution ou d'accéder au pouvoir, mais c'est clairement de renforcer euh, l'État français, de renforcer notamment son armée, son économie, pour euh, éventuellement se préparer euh, à la guerre. Et donc il y a Vraiment l'idée de s'allier avec les classes moyennes, donc il y a toujours l'accent qui est mis sur les classes moyennes, sur euh, la paysannerie, sur l'alliance non seulement avec les, avec les socialistes, mais avec les radicaux, donc avec le parti euh, radical, voire avec les patriotes en général, donc c'est là où il y a différents discours que j'évoque de, de rassemblements patriotiques très généraux, qui font que la question de la lutte de classe passe plutôt au second temps. Il y a différents conflits euh, sociaux, où les militants euh, communistes ont plutôt pour consigne d'apaiser les choses, euh, pour ne pas euh, créer un désordre so social, et je l'évoque notamment pour le cas donc des ouvriers agricoles et des luttes dans les campagnes, où là il y a une répression patronale très forte, euh, en 1936 et surtout en 1937, avec euh, des, des licenciements d'ouvriers agricoles, euh, des, des expulsions de travailleurs euh, et là donc il y a des mobilisations très fortes c'est un mouvement qui prend de cours euh, le parti communiste et lorsqu'il essaye euh, de reprendre main sur les mobilisations c'est pour plutôt pour jouer à l'apaisement puisque le, le but c'est donc comme je l'ai dit de consolider l'unité et l'état fr français euh, pour éviter euh, le plus de, de désordres euh, sociaux c'est vrai que c'est une période euh, complexe, mais alors justement, donc, euh, les conquis euh, des années euh, 30, qui se font au passage euh, par des grèves, euh, justement, le, le Parti communiste refuse euh, la participation au gouvernement du Front Populaire, par contre, est à l'impulsion quand même des, des grèves et euh, est, est à la négociation par le biais de ces militants syndicaux euh, pour pour imposer euh, donc euh, euh, ben les congés payés. Il la, la, y a aussi dans cette période la nationalisation euh, de la SNCF avec le statut des cheminots qui sont euh, qui font partie des, des conquêtes sociales majeures qui d'ailleurs sont toujours l'objet de luttes sociales aujourd'hui. Oui. Sur les questions de euh, révolution en 36 euh, ou, euh, ou en 68, d'un point de vue extérieur, il arrive qu'on ait l'un sentiment qu'il y avait une période révolutionnaire, et pour autant, euh, dans le, les revendications euh, euh, comme dit, populaires du moment, c'est pas cert si certain que ça, qu'on soit très proche en réalité d'une période de révolutionnaire. Et voilà, peut-être euh, une chose par rapport à mon co ce commentaire que je viens de faire. Et donc du coup, après, quels sont les. Comment a commencé un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui, cette forme de. Enfin, ce qui a amené au, le, au PCA tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc avec. Une un déclin manifeste, mais peut-être peut des perspectives pour la suite. Oui, donc peut-être qu'effectivement, il faut re re revenir aussi sur, sur les acquis sociaux qui, en fait, ont été obtenus souvent grâce à la pression, en fait, du, du, du, du Parti communiste. Donc là, j'ai mis l'accent sur son rapport euh, aux, aux luttes, mais ce qu'il faut bien, bien, bien voir, c'est que en fait, il a eu une influence forte, parce que la simple menace du communiste a joué sur le fait qu'il y a eu des réformes importants qui se sont faites donc c'est à la fois euh, bien bien sûr pendant le front populaire où le parti communiste ne participe pas au gouvernement parce qu'il n'a pas l'aval au, au départ pour y participer et ensuite donc il y a il, il, il n'a plus cette possibilité mais c'est grâce à la pression euh, de la rue à à son essor euh, dans les urnes qu'il y a des réformes importantes qui sont faites pendant le front populaire. Euh, c'est grâce à ces militants organisés dans la, la CGT qu'il qu y, qu y a une avancée sur euh, différents points. Et c'est la même chose ce que l'on retrouvera à, euh, à la Libération, où les acquis sociaux sont largement dus à l'influence du Parti euh, communiste français à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et de sa et de, et de lutte dans la résistance. Et là, en plus, il participe au gouvernement. donc il peut encore plus euh, appuyé sur ces euh, su, sur ces logiques euh, progressistes, donc, euh, notamment avec la sécurité euh, sociale pour ne prendre euh, qu'un qu exemple, mais effectivement il y a une influence très forte pour les acquis so sociaux et aussi donc par rapport à la libération pour le fait que l'on va retrouver au gouvernement euh, des militants euh, d'origine ouvrière qui vont avoir des, des positions euh, dans un gouvernement alors que euh, auparavant ce n'était jamais le cas puisque so ce sont essentiellement des membres des, des élites économiques et culturelles. Qui, qui forment les gouvernements, alors que là, avec euh, Ambroise Cro Croizat ou Marcel Paul, on a des dirigeants ouvriers syndicalistes qui se retrouvent euh, euh, en ayant des sièges au gouvernement, et donc à pouvoir défendre les intérêts ouvriers, et à, à défendre euh, la mise en place de mesures très très importantes, qui, qui ont un impact très fort sur les conditions de vie et de, et de travail des classes de populaires sur le très très long terme. Donc, donc là c'est vraiment euh, un acquis euh, important. Peut-être aussi, donc par rapport au climat euh, révolutionnaire. Donc effectivement, lorsqu'on regarde ce qui se passe euh, dans les mobilisations ouvrières, donc que ça soit en 36 ou en, ou en 68, pour revenir que sur ces deux événements importants, c'est toujours compliqué à évaluer euh, par rapport au front populaire. On voit bien que les grèves sur le tas, l'occupation des usines, ne se fait pas dans un sens euh, de prise de contrôle des usines et de gestion ouvrière. Il donc il y a quelques cas, mais c'est montré très, très rare. Donc effectivement, on peut considérer que la situation euh, n'est pas révolutionnaire. Par contre, ce qui est impressionnant, à mon sens, c'est euh, de remarquer donc, par les archives nationales, les archives locales sur lesquelles on peut s'appuyer pour voir l'attitude euh, des dirigeants du communisme, c'est que ce pas simplement qu'ils vont juger que la situation n'est pas révolutionnaire, c'est qu'en en fait, souvent, ils vont pas mettre vraiment l'accent pour euh, trouver les moyens de la rendre révolutionnaire. Il y a plutôt une surprise par rapport aux mobilisations qui les dépassent. Alors justement, tout ça nous amène à avoir un peu l'évolution, la transformation progressive euh, du parti, je veux dire, avec une première longue phase, avec une vraie priorité sur les luttes euh, de classe, mais on voit réapparaître progressivement une sensibilité à la, à la lutte électorale qui va qui va redevenir plus prégnante, euh, alors que, je le rappelle, le, à la création, euh, il y avait une contestation très très forte des parlementaires du, du parti de la SFIO, et qu'un des gros enjeux de, de la structuration de départ était de soumettre les parlementaires euh, au parti. Et voilà, et donc ça, progressivement peut-être à partir de, ces années, de la fin des années 70, qui signe à la fois une apogée et donc le début ben, d'un repli, voilà comment est-ce que ça se manifeste dans des élections présidentielles, dans, dans les conquêtes municipales Oui. Oui, vous avez vraiment raison de remettre l'accent sur sur ce point que j'ai pas trop euh, évoqué sur le fait que la que la création euh, du mouvement communiste c'est clairement une réaction par rapport au pouvoir des élus dans l'ancien parti euh, socialiste. C'est le fait que que les parlementaires euh était non seulement assez libre mais en fait dominant au sein du, du parti et c'était le groupe parlementaire qui avait le plus sans moi dire sur sur les évolutions du parti socialiste alors que dans le cadre du parti communiste français qui se construit progressivement il y a une méfiance structurelle par rapport aux élus par rapport aux détenteurs de mandats électifs parce que de fait du fait de, de leur rôle ils ont une tendance à autonomiser leur leur, leur action. Et à se considérer plus comme les élus de la population que comme des représentants du parti communiste. Ils ont tendance à être influencés par les débats parlementaires, par le régime parlementaire. Donc, en gros, à être plus vulnérables à l'adversaire de classe. Donc, il y a eu une réflexion très forte dans les années 20 et ensuite des pratiques pour faire en sorte que on peut s'appuyer sur les élus, mais les élus doivent être mis au service de l'appareil. Et c'est la même chose en parallèle en fait sur les syndicalistes, c'est-à-dire que les syndicalistes ont un rôle euh, important, donc ça c'est nouveau dans le cadre du Parti communiste français, mais en même temps ils doivent rendre des comptes avant tout au parti. Et donc il y a tout un travail pour les élus, les syndicalistes, les militants associatifs, pour qu'ils militent et qu'ils aient des positions euh, de responsabilité dans leurs différents réseaux, tout en considérant que la priorité reste l'affiliation au parti et qu'il y a une, une unité derrière leur engagement syndicaliste, électif ou associatif, c'est la lutte de classe autour euh, du parti. Donc il y a un travail de structuration des réseaux qui fait en sorte que souvent donc, dans, les, dans, les, dans les départements, donc, dans les fédérations départementales, vous avez ce qu'on appelle donc, des permanents politiques, donc qui sont rétribués par l'appareil. Donc, Ce sont généralement d'anciens euh, militants ouvriers qui sont devenus dirigeants euh, de leur fédération et qui euh, vont euh, organiser euh, d'autres types de militants qui peuvent être aussi des permanents donc ils sont des permanents élus, des permanents syndicaux, des permanents as associatifs, mais dans une relation de subordination, c'est-à-dire que les responsables de l'appareil euh, ont une priorité, une primauté dans leur dans leur action puisqu'ils visent à organiser euh, ces mobilisations euh, autour de la centralité euh, du parti. Donc il y a toujours eu un travail qui a toujours qui a été constamment difficile de contrôle des élus qui prennent une certaine autonomie et notamment dans les municipalités. Donc ça tout toujours été le cas, et dans l'ouvrage j'évoque différents mouvements de départ, de dissidence euh, et d'élus euh, qui qui euh, agissent de manière plutôt autonome et qui vont en fait souvent avoir les ressources pour s'opposer euh, au tournant politique. Et euh, à conserver leur mandat tout en quittant le Parti communiste français. En gros, dans les mobilisations critiques et dans les euh, dans les différents mouvements de contestation interne et de départ, vous avez essentiellement les intellectuels qui peuvent s'appuyer sur leurs ressources propres, sur leur milieu professionnel, sur des ressources culturelles, et les élus qui peuvent s'appuyer sur euh, des ressources euh, électives et en fait des ressources militantes qui ne tiennent pas de l'appareil. En fait, ils sont rémunérés par leur euh, activités d'élus, qu'ils doivent reverser à l'appareil, mais en fait, ils ne sont pas soumis au même euh, principe que les permanents politiques qui, eux, doivent leur rémunération à l'appareil, sont obligés d'être formés par les écoles avant de devenir dirigeants, alors qu'en fait, on peut devenir euh, élu de sa municipalité sans être passé par les écoles. Donc tout ça pour dire qu'il y a une, une, un, un contrôle euh, qui a été fait euh, de manière difficile, mais dans qui... Qui, euh, qui qui s'est tenu tout, tout le long et qui a été fra fragilisé, effectivement, à partir des années so so 70, euh, su surtout, puisque là, effectivement, il y a un accent qui est mis, donc notamment dans le cadre de de, de la gauche, sur une perspective euh, électorale, pour ne pas dire électoraliste, c'est-à-dire que dans les années 70, tout l'accent est mis sur euh, la conquête... Euh, du gouvernement par les élections législatives et on va plutôt mettre de côté euh, l'appui aux mobilisations ouvrières donc il y a différentes mobilisations qui se passent et qui sont appuyées mais on, on voit bien que dans le quotidien des militants communistes de plus en plus euh, donc ce sont les municipales de 1977 dans le cadre de l'union de la gauche où il y a la conquête de nombreuses villes et donc les, les, les législatives d'abord de 73 et ensuite de 73. 18, qui sont euh, au cœur de l'action des militants. Et ça va aussi avec une transformation progressive de la sociologie des dirigeants, puisque donc dans, dans ces années 60 et 70, on est dans le cadre d'une union de la gauche et d'un rapprochement avec les classes moyennes, qui est à la fois un rapprochement pour se rapprocher du parti socialiste avec lequel on s'allie à nouveau, donc pour la conquête du, du, du pouvoir politique, mais c'est aussi un rapprochement avec les classes moyennes pour euh, s'ouvrir sur la société, pour transformer le parti communiste, pour qu'il devienne un parti de masse en prise avec les évolutions de la société. Et donc il va y avoir progressivement une valorisation, notamment des professions intellectuelles, de ceux qui sont enseignants, donc c'est les universitaires au niveau national, donc il y a beaucoup d'universitaires qui rentrent dans la direction, qui sont toujours subordonnés aux dirigeants ouvriers, donc après Maurice, après Maurice Thorez, il y a Valdec Rocher qui dirige le Parti communiste français, ensuite dans les années 70, c'est Georges Marché, donc un ancien métallurgiste, donc il y a toujours une direction ouvrière, mais de plus en plus d'universitaires qui accèdent à la direction, et euh, dans les fédérations, on voit bien que de plus en plus, euh, les dirigeants ouvriers qui prennent euh, des positions, donc ces permanents politiques que j'ai évoqués, en réalité, ils ont exercé de moins en moins comme ouvriers, ils ont une expérience syndicale de plus en plus faible. Souvent, ils sont devenus permanents beaucoup plus tôt que la génération précédente. Et aussi parce que le parti se développe. Il y a besoin de plus de permanents, puisqu'il y a un essor électoral donc dans, dans ces années 60 et 70. Il y a la conquête de beaucoup de municipalités, des conseillers généraux. Donc de plus en plus, on va recruter des dirigeants d'origine ouvrière euh, au sein euh, de la CGT ou des jeunesses communistes. Mais en fait, ils ont très peu exercé comme ouvriers. Ils sont permanents très tôt. Des fois, ils n'ont pas pu exercer comme ouvriers tout simplement parce que leur entreprise euh, commence à fermer, puisqu'on est dans le début d'une phase de restructuration euh, ind industrielle. Et il y a un discours, on va mettre de moins en moins l'accent sur la classe ouvrière, mais de plus en plus donc sur le sur le peuple, sur la diversité pour cette alliance avec les classes mo et moyennes et donc ça euh, fra fragilise la position des militants ouvriers euh, dans dans leur euh, dans leur euh, cellule. Donc il y a ce mouvement qui euh, qui euh, transforme le parti euh, le communiste. Et après, bon, peut-être qu'on peut revenir sur la période peut-être plus contemporaine, donc à partir des années 80 et 90, où là, il y a, euh, donc après cet essor euh, électoral et cet essor et militant, un déclin plus fort. Mais à mon sens, le euh, la voie éle électorale, elle, elle a... Elle, et d'alliance, elle apparaît euh, dès les années 60 et, so et 70 alors qu'on est encore dans un mouvement d'essor euh, du parti communiste alors que c'est surtout à partir des fin des années 70 depuis années 80 où là il y a un déclin très fort sur lequel peut-être euh, on peut re re revenir Oui, cause, du coup parce qu'il y a des causes internes des causes externes euh, qu'est-ce qui explique vraiment ce voilà ce voilà. ce déclin Oui parce que donc euh, et par rapport à la, à la temp temp temporalité donc il y a il y a un véritable déclin à la fois en termes électoraux, en termes d'adhérents et en termes d'investissement militants à partir de la fin des années 70 et à partir du début des années 80. Donc là, il y a vraiment une césure très forte. En fait, Depuis la fin des années 70 et depuis le début des années 80, on est dans une phase de déclin continu de l'organisation communiste. Il y a beau avoir des mouvements un peu de recomposition à certaines périodes, on est entré dans une autre phase de déclin. Donc sur les causes de cette démobilisation, il y a tout d'abord des causes qui sont externes en fait à l'organisation du communisme, on est, on est face à une crise générale du mouvement ouvrier, c'est-à-dire qu'en général, les organisations qui avaient une base ouvrière forte euh, sont, fra sont fragilisées puisqu'il y a une déstructuration euh, des ressorts qui permettaient l'engagement des classes peu, peu, populaires. Donc à partir de la fin des années 70 et du début des années 80, en fait, les, les réseaux euh, ouvriers, que l'on retrouvait aussi du côté euh, de l'action catholique ouvrière ou de certaines sec sections du Parti socialiste, déclinent également. Donc c'est bien un processus général qui fait qu'il est de plus en plus difficile pour des militants d'origine populaire de se mobiliser. Or, le parti communiste, sa force, c'était cette base ouvrière, cette base syndicale, or, elle est fra fragilisée. Pas simplement par un déclin, euh, par une disparition euh, de la classe ouvrière, en fait, la classe ouvrière ne disparaît pas, mais elle se recompose, elle se, elle se modifie dans ces années 70-80, mais il y a effectivement des recompositions euh, dans les milieux populaire avec le fait que euh, donc il y a moins d'ouvriers d'usine et plus euh, d'ouvriers dans les services ou d'employés euh, subalternes. Ces travailleurs sont de moins en moins embauchés dans des grandes usines mais travaillent dans des petites unités de production. Il y a un phénomène qui est très important pour moi et qui explique beaucoup le désengagement communiste, c'est le fait qu'il y a de plus en plus une désarticulation entre le lieu où l'on travaille et le lieu où l'on habite, alors qu'avant il y avait une superposition, et souvent en fait, les contre-pouvoirs communistes et les contre-pouvoirs ouvriers se construisaient à l'échelon local dans les communes, où tout simplement le leader syndicaliste de la principale entreprise de la commune euh, était le porte-parole du parti communiste lo lo local, pouvait accéder à la municipalité, et en fait il y avait une lutte de classe au niveau local entre pour faire simple, les militants ouvriers syndicalistes et les représentants euh, du patronat euh, local. Or, de plus en plus, il y a une désuperposition entre scène professionnelle et scène résidentielle, et ça fragilise les sociabilités populaire, ça fragilise un certain entre-soi ouvrier qui permettait euh, ses, ses, les mobilisations ouvrières en général et notamment la mobilisation euh, communiste. Donc il y a une certaine relégation spatiale des classes populaires dans les banlieues, dans certains territoires euh, ru, ru, ruraux euh, de la France. Il y a un affaiblissement du syndicalisme euh, très fort, donc une répression patronale euh, très forte, une difficulté à s'engager sur le lieu de travail qui rejaillit sur l'organisation euh, communiste. Donc là, on est bien sur des processus qui sont... Euh, Externe euh, à, à l'organisation du, du communiste, et en même temps, donc il y a aussi des processus qu'on pourrait dire internes, c'est-à-dire qui ont été favorisés par, euh, par euh, la stratégie consciente ou inconsciente, euh, faite par euh, les dirigeants communistes donc à partir de la fin des années 70. Donc il y a d'abord le fait qu'il y a un repli sectaire très fort à la fin des années 70, donc après la phase d'essor militant et électoral, à partir de la rupture de l'Union de la gauche, il y a une rupture forte, un repli, euh, qui est euh, vécu et euh, proposé comme un retour aux fondamentaux, donc il y a un repli qu'on peut dire ouvriériste, puisqu'il va y avoir un accent qui va être remis sur la classe ouvrière très très forte, une opposition en partie socialiste très très forte, et un travail pour marginaliser les intellectuels et plus généralement les voix... Euh discordant dans l'appareil. Donc il y a un repli fort avec euh, une remise en cause euh, d'une certaine démocratie interne qui s'était euh, construite progressivement dans les années 60 et 70 et qui s'était accompagnée d'un certain décalage par rapport à l'Union soviétique. Donc dans les années 70, c'est euh, l'apogée d'un mouvement, euh, d'une certaine autonomisation euh, du parti français par rapport euh, à l'URSS où il y a des critiques claires euh, de la répression policière dans dans certains pays. Euh, il y a une prise de, de distance et c'est là où on met l'accent sur la voie française euh, au socialisme où euh, il y a de moins en moins de glorification euh, de l'URSS ou en, en tout cas on va aussi euh, protester contre, certains, contre, contre certaines atteintes à la liberté en disant que le socialisme c'est aussi euh, la liberté euh, de penser. Or le, le repli euh, sectaire de la fin des années 70 c'est aussi euh, un retour un alignement sur l'URSS en retour aux fondamentaux. Donc on va remettre en avant la classe ouvrière, on va remettre en avant euh, l'importance du soutien à l'URSS. Et donc là, ça prend à contre-pied beaucoup de militants qui s'étaient en fait engagés dans les années 70 sur des modes d'ordre très différents. Donc comme il y a un tournant, des militants union de la gauche pour faire simple, qui étaient venus parce qu'il y avait une certaine ouverture se sentent mal à l'aise et sont mis dehors ou quittent de même. donc il faut donc en 81 c'est le c'est l'acceptation de l'intervention en Af en Afghanistan l'absence de réprobation de la répression euh, euh, policière contre les mouvements syndicaux en Pologne donc il y a plein euh, euh, euh, il y a plusieurs attitudes euh, de ce côté-là qui font dire que c'est pas simplement parce qu'il y a un ébranlement et un démantèlement progressif, surtout dans les années 90, euh, des régimes soviétiques, que ça a un impact négatif sur le PC. L'impact négatif il commence avant, il, il, il commence au moment où euh, il n'y a plus cette prise de distance, et il n'y a plus ce regard critique sur ce qui se passe dans, dans les pays de, de l'Est. Ensuite, donc, un, mou un mouvement euh, important, c'est euh, le fait que progressivement, euh, la question, donc il y a un repli ouv, ouv, ouvrieriste, donc on va mettre en avant la classe ouverte, mais en réalité c'est surtout dans l'ordre du discours, puisqu'il y a une difficulté à euh, promouvoir de nouveaux militants ouvriers. Et en fait, dans les années 80, c'est plutôt un repli sur les permanents et sur l'appareil, sur, sur donc c'est des permanents d'origine de ouvrière plus que sur des ouvriers, puisqu'en réalité il n'y a plus ce renouvellement. Il y, a, il, il y a plus ce renouvellement avec des, avec des, des ouvriers qui auraient une promotion dans l'appareil, mais il y a plutôt un repli sur les dirigeants euh, passés. Et c'est pour ça qu'il y a même un vieillissement. Donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire que dans les années 80, euh, donc dans les différentes fédérations, donc moi j'ai beaucoup travaillé au niveau local pour voir ce qui se passait dans différents euh, départements, et on le retrouve aussi au niveau national, vous avez un repli sur des dirigeants qui avaient même adhéré avant l'union de la gauche, donc vous avez un vieillissement euh, de la direction du parti, et vous avez des anciens dirigeants qui reprennent la place de dirigeants qui étaient plus plus jeunes, ce qui est assez rare dans les organisations, c'est déjà un signe de repli sur sur sur soi. Et donc il y a il y a il y a un repli sur les sur les sur les permanents qui sont en plus, comme je l'ai évoqué, de moins en moins en réalité euh, ouvriers. Et vous avez progressivement une inflexion du discours. Donc là, on est plutôt dans les années 90. Donc lorsqu'il est acté que euh, que le déclin euh, et qu'il y a besoin d'un renouvellement, donc c'est vraiment lorsqu'on a atteint un niveau électoral très très faible, donc à la fin des, des années 80 et au début des années 90, il va y avoir une inflexion du, du, du discours, donc je pense notamment euh, euh, avec ce qui, ce qui se passe sous la direction de Robert rus c'est que progressivement, on va vouloir donc euh, rénover le parti euh, communiste en en faisant un parti à l'image de la société, donc c'est toute une période où on va mettre l'accent sur la sur sur, sur l'ouverture, mais une ouverture qui se fait au détriment d'un certain discours de classe, c'est-à-dire que il va y avoir un rejet euh, de tout ce qui peut diviser euh, la, la société et le, et, le, et le parti devrait représenter donc l'ensemble de la population. Et donc là vous avez un décalage dans le discours avec ce qui faisait la force du parti euh, communiste, c'était la prise en compte des origines de classe, notamment donc la prise en compte euh, des militants d'origine. Euh, populaire pour permettre leur promotion dans l'appareil. Or ça s'est mis de côté, comme le but c'est de surtout survivre et de ne pas disparaître, euh, les écoles sont plutôt délaissées, tous les dispositifs collectifs de, de formation des militants, et donc ce qu'on appelle la politique de cadre s'est mis de côté, et donc ça c'est un impact très fort sur ce qui faisait l'identité et la force du Parti communiste français, c'est-à-dire que progressivement euh, les militants euh, d'origine populaire sont plutôt relégués dans l'organisation, donc on aboutit à un processus inverse de ce qui s'était passé donc avant en gros de la fin des années euh, 20 aux années 70, c'est-à-dire que progressivement le fait d'avoir un diplôme euh, devient un critère positif pour une promotion euh, dans l'appareil. Et donc on passe pro progressivement euh, d'un parti qui était plutôt animé par des militants d'origine ouvrière et notamment par des militants qui étaient venus au parti par le syndicalisme, par des militants plus diplômés. Donc ce sont notamment euh, des militants qui sont ense enseignants et aussi beaucoup donc euh, de cadres moyens euh, qui ont donc des bagages scolaires, qui ont aussi un, un, une sorte de militantisme qui est lié à leur activité professionnelle. Donc ce sont notamment donc euh, les cadres de la fonction publique. Territorial. Donc je mets l'accent sur ce processus qui fait que progressivement, à partir des années 90, on est passé d'un parti qui était plutôt dirigé par des permanents d'origine de ouvrière à un parti qui est plutôt dirigé par des, par des élus ou des collaborateurs d'élus. Donc, Dans les deux cas, on est dans, des, dans le cas des professionnels de la politique, puisque dans les deux cas, ce ne sont plus des personnes qui sont euh, à la production, donc le fait que ce ne soit plus des personnes à la production mais des professionnels de la politique, ça a toujours été le cas au niveau de la direction mais là on est face à des professionnels de la politique qui sont différents puisqu'effectivement euh, en fait ils ont eu un engagement plutôt par euh, euh, leur passage par les collectivités territoriales il y a eu euh, un resserrement euh, de, euh, du Parti communiste autour de ce qui restait sa principale force, c'est-à-dire ses élus locaux, puisqu'en fait il a assez bien résisté au niveau local dans les années 80, 90 et de, de, 2000, c'est-à-dire qu'il a gardé de nombreuses municipalités, de nombreux postes euh, dans, dans les conseils euh, généraux, et c'est autour de ses élus et de surtout de ceux qui travaillent avec eux, donc... Euh, attaché parlementaire chargé de missions, cadres territoriaux, que c'est restructuré l'appareil. Pro progressivement, il était plus possible de payer des militants euh, d'origine de ouvrière directement par l'appareil. Donc, euh, les militants de l'appareil avaient soit pour consigne euh, d'accéder à des positions électives. Donc, c'est notamment ce que je montre pour les élections euh, régionales de 98, où vous avez à près de plus de la moitié des dirigeants des fédérations qui se présentent sur les listes régionales, dans le cas d'une du, alliance avec l'EPS, pour devenir conseillers régionaux. Comme ça, on peut continuer d'avoir des responsables politiques, mais qui sont en fait rétribués par leur mandat électif, et eux-mêmes vont s'entourer euh, de cadres politiques dans le cadre de leur activité euh, et d'élus, qui vont euh, jouer un rôle très important dans la survie du Parti communiste français. Mais, mais donc, on a une survie qui est particulière, donc il y a un déclin qui se continue, qui est Général, mais une survie par partielle qui se recompose autour de euh, personnes qui vont donner la priorité euh, aux enjeux él électifs, ce qui est normal puisque c'est lié à leur rôle, puisqu'ils sont devenus élus ou collaborateurs d'élus dans les collectivités et territoriales, et donc il y a eu un certain éclatement, donc je vais peut-être terminer avec cette, cette, cette, cette, cette idée, c'était qu'il y a eu un éclatement entre les différents segments euh, du monde communiste. Auparavant, la force du Parti communiste c'était l'articulation entre des réseaux syndicaux, associatifs, d'élus, qui se retrouvaient autour de euh, militants communistes et qui se retrouvaient donc autour d'une affiliation au Parti. Or, progressivement, il y a eu un éclatement, c'est-à-dire euh, que les processus que j'ai décrits ont fait que les militants syndicalistes ont été fragilisés dans leur entreprise, mais aussi dans le monde communiste, puisqu'on a de plus en plus valorisé plutôt des militants issus des collectivités territoriales, plus diplômés. Donc, ils ont eu tendance à militer dans leur coin. C'est la même chose pour les militants associatifs qui ont autonomisé leur engagement au sein du Secours Populaire, au sein de la Confédération nationale du logement. Et de l'autre côté, en fait, les élus et des élus ont également autonomisé leur action qui est devenue centrale pour le Parti communiste. Donc il y a eu un, un, un éclatement qui est à la fois idéologique, puisque derrière c'est un déclin de la question de la lutte de classe, de la revendication de la lutte de classe qui devait apparaître dans les différents euh, segments mais c'est aussi un déclin so sociologique puisque donc, on a eu une autonomisation de militants qui restent ouvriers plutôt dans les entreprises ou au niveau lo local et des militants plutôt appartenant aux classes mo moyennes voire supérieures qui restent importants euh, dans euh, ce qui reste de l'appareil du parti euh, communiste. Alors justement avant de, de passer à notre conclusion, on, quand même, on a évoqué tout un tas de tendances, il hein, faut bien comprendre que parfois on, ce qu'on a évoqué, signaler des, des tendances, et pas un changement absolu, euh, euh, donc par exemple le Parti communiste a changé certaines de ses directions mais reste impliqué dans les luttes, etc. Donc ce euh, sont, sont bien sûr des grandes tendances qu'on évoque. Euh, alors le paradoxe c'est que malgré avec tout ce que l'on a dit, eh, eh ben le, le Parti communiste reste un des partis qui euh, dispose d'un grand nombre d'adhérents, il me semble, de parmi les, les partis euh, actuellement euh, euh, représentés au, au Parlement. Il, euh, il, euh, il conserve un grand nombre d'élus, par exemple au Sénatorial, il me semble qu'ils ont renouvelé un, un, un groupe d'une quinzaine d'élus, hein, ce qui montre toujours leur, leur grande importance, que ce soit euh, euh, dans les parlements nationaux, mais aussi euh, dans les mairies, dans les conseils municipaux. Voilà donc euh, peut-être qu'on peut donner un petit point sur le bah, C'est un affaissement qui a voilà relativisé, voir un petit peu quel est le où en est le parti communiste aujourd'hui en quelque sorte et, et puis du coup ben bah, de la suite. Est-ce que donc du coup ce, ce travail que vous avez pu faire, euh, qu'est-ce que ça vous amène à, à penser sur euh, un parti est-il toujours euh, un outil utile ou non Quels seraient les, les changements à, à effectuer euh, selon vous qui peuvent vous, vous paraître avec votre recul pertinent euh, voilà, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de tout ça pour conclure Oui effectivement vous avez raison de mettre l'accent sur le fait que ce sont bien des tendances schématiques que j'évoque parce que comme je, je, je, je, je retrace son, son temps. D'histoire, donc je mets vraiment l'accent sur des tendances euh, générales et schématiques. Et euh, voilà, c'est c'est c'est c'est vraiment plus complexe que que ça. Il n'y a pas des choix qui sont faits en plus euh, de manière euh, brutale et consciente. C'est plutôt des des des euh, évolutions longues et euh, contradictoires et vécu de manière contradictoire par euh, les militants. Donc c'est c'est c'est vécu de manière euh, com complexe. Et en plus, les militants doivent faire face à une adversité politique qui s'est accrue. Donc, en fait, en gros, dans les années 60 et 70, il y avait encore... Un... Donc, on était dans une séquence de forte politisation où le rapport de force était encore, par certains aspects, favorable aux militants euh, dans les entreprises, dans, dans dans les dans les quartiers et, en, et ensuite il y a, il y a vraiment eu, vraiment eu une, une contre-offensive néolibérale gé générale qui fragilise en fait, l'engagement militant pro progressiste en général donc pas que le parti euh, communiste il y a vraiment euh, voilà une difficulté plus grande à se mobiliser et donc euh, pour les pour, pour les militants, le, le but c'est aussi de survivre dans, dans cet environnement qui est difficile. Et donc là, moi en, en plus, je me centre sur euh, sur l'histoire du parti communiste en faire deux comparaisons. Et dès qu'on fait des comparaisons avec les autres les partis, c'est évident qu'on est face à un parti qui reste euh, très fourni, le plus populaire par rapport à l'ensemble des autres organisations, et donc euh, ça de, de, depuis, voilà, il, y a, il moi, moi là ce qui m'intéressait c'était de, de mettre en avant une certaine évolution, mais dès que l'on compare avec la scène politique française, y compris pour les partis euh, très à gauche, hein, donc euh, y compris pour la France insoumise, pour les écologistes, nous sommes face à des partis qui sont monopolisés par euh, les classes euh, euh, moyennes et plutôt même supérieures avec des, des catégories très diplômées, qui, euh, qui sont euh, en responsabilité et avec très très peu de base euh, populaire et même de base militante. Donc il faut vraiment euh, reconsidérer cette histoire euh, dans l'histoire euh, politique française générale. C'est juste qu'il y a effectivement des tendances par rapport... À la, à la richesse euh, populaire de, de, de son passé. Donc c'est vraiment... Le, donc C'est un parti qui reste euh, très influent euh, au niveau euh, de ses élus, avec une base militante forte. Et en plus, bon, par rapport aux tendances que j'ai évoquées, il y, a eu, euh, euh, il y a eu aussi une prise de conscience de certaines apories de, de la période euh, de Robert Rue et de, et de ce qu'on a appelé euh, de la mutation du Parti communiste dans, dans, les, dans les années 90, où le but c'était de s'ouvrir à tout prix au risque de remettre en cause euh, les dispositifs co collectifs euh, militants. Donc il euh, y, y a un retour d'une réflexion depuis le milieu des années de, 2000 et surtout depuis les années de, 2010 sur euh, l'intérêt de la formation, sur la politique des cadres, euh, un retour aussi sur, euh, sur l'organisation elle-même, c'est-à-dire sur les sections, euh, sur les cellules, puisqu'auparavant, euh, euh, dans les années 4, 90, il y a eu une survalorisation des communistes non adhérents avec euh, le fait qu'on valorisait même euh, ceux qui n'étaient pas euh, membres de l'organisation. Alors que là, de plus en plus, il y a eu un retour critique par rapport à cette séquence en disant que l'organisation c'est pas que négatif, c'est pas que sclérosant pour les engagements militants, mais c'est aussi ce qui permet une prise de parole collective, ce qui permet une formation et ce qui permet euh, une entraide entre différents groupes euh, sociaux Parce que si on s'en remet que à des personnalités de la société civile, on retrouve des processus de délégation politique ou d'inégalité politique qui valorisent euh, les plus euh, dip diplômés. Et cette ouverture du Parti communiste, même s'il est en déclin et s'il si, euh, il a eu euh, des moments très difficiles dans les années euh, 2000 et, de, et 2010, on l'a vu notamment au moment euh, de l'engouement qu'il y a eu autour du Front de Gauche, donc et, et essentiellement euh, en 2012, avec notamment la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, donc, qui était euh, soutenu par le Parti communiste français. Il y a eu de nouvelles adhésions, des jeunes qui sont venus euh, au Parti communiste, certains qui sont restés, beaucoup qui sont par partis, mais ça montre bien que en fait, le mode de fonctionnement de ce parti fait qu'il reste en prise avec euh, une certaine partie de la société et qu'il est beaucoup plus facile pour un jeune euh, ouvrier ou pour une femme qui travaille euh, comme médecin soignante de rejoindre... Euh, euh, le Parti communiste que d'autres organisations qui sont plus fermées au fait d'un point de vue so sociologique, où, euh, où la prise de parole populaire est plus difficile, euh, où il y a moins cette densité euh, militante, festive ou associative que le Parti euh, communiste ma maintient à certains endroits, et ça fait que le coût d'entrée pour un militant d'origine populaire me semble beaucoup plus faible encore euh, pour le cadre du Parti communiste, alors que commencer à, à assister à une réunion d'Europe écologie euh, les verts est très difficile pour un jeune euh, ouvrier euh, sy syndicaliste. Donc voilà, c'était voilà pour pour, pour situer un peu par rapport euh, à la situation donc de ce parti par rapport à l'ensemble des autres organisations. Alors peut-être quelques mots effectivement sur les leçons euh, les leçons à tirer de cette histoire donc c'est un peu ce que j'évoque euh, dans dans l'ouvrage euh, dans, dans la conclusion, moi je pense que c'est une leçon à attirer, donc pour l'ensemble de la gauche et notamment donc, pour la gauche euh, ra radicale c'est qu'il y a à la fois des apories mais aussi euh, des choses euh, positives à retirer de cette histoire et à mon sens donc euh, une des principales choses un des principaux éléments c'est euh, le fait qu'une organisation euh, peut se développer euh, sur une posture vraiment euh, d'émancipation si elle ne se contente pas simplement de relayer une parole des classes populaires et plus généralement des groupes dominés, mais si elle leur donne la parole déjà dans son organisation et si et, et qu'elle forme des porte-parole qui sont issus de ces groupes, c'est-à-dire que c'est pas simplement euh, parler au nom de la classe ouvrière ou des racisés euh, ou euh, des femmes, mais de faire en sorte que ce sont eux-mêmes qui s'auto-organisent grâce un l'instrument du parti euh, pour euh, avoir des positions de pouvoir d'abord dans l'organisation pour ensuite pouvoir en avoir dans la société et ça c'est important donc c'est pas simplement une question d'image c'est pas simplement le fait d'avoir euh, des dirigeants issus des milieux populaires c'est le fait que ces dirigeants en fait ils viennent avec toute une expérience toute une histoire fam familiale euh, de référents de sensibilité et donc ils viennent avec une certaine radicalité euh, qu'ils peuvent insuffler dans l'organisation et éviter certaines euh, dé dé dé dérives. Et, et, et cette question, donc le Parti communiste a quand même pu euh, bien la traiter par rapport euh, au groupe ouvrier, et on a intérêt, je pense, à l'élargir au groupe dominé en général, donc je, je pense aux femmes ou aux racisées, c'est-à-dire qu'en qu général, euh, lutter contre la domination, c'est déjà prendre en, euh, prendre en compte euh, cette domination, comment elle se traduit dans l'organisation, et faire en sorte que ce sont les principaux euh, victimes, les, les principales victimes de cette domination, qu'elles soient euh, patronales, masculinistes ou euh, euh, nationales, qui se retrouvent euh, à s'organiser. Et pour cela, ça passe par des dispositifs collectifs. Donc on n'a on pas intérêt, à, à mon sens, à euh, simplement avoir une vision négative de l'histoire du Parti communiste en, en disant que c'était une bureaucratie. Et donc c'est pour ça que ça a empêché euh, une certaine démocratie interne et un certain sectarisme qui, ré, qui émergeait et réémergeait à différentes étapes. Mais cette organisation et ce collectif, cette politique des cadres, cet accent mis sur euh, euh, les structures collectives, notamment la, la formation, c'est aussi euh, quelque chose qui a permis euh, la promotion euh, de militants d'origine populaire variés, donc moi j'ai mis l'accent sur les ouvriers, mais j'évoque aussi le cas des paysans, des petits commerçants et des artisans, et ça a permis de leur donner des ressources culturelles, euh, qu'ils n'avaient pas obtenues dans le cadre de, la, de leur scolarité souvent courte, ou dans le cadre de leur profession, et ces ressources culturelles, elles sont aussi produites par l'organisation, donc c'est pas quelque chose qui est que euh, né négatif, par contre il y a un intérêt à bien prendre en compte euh, euh, cette diversité des classes populaires, puisqu'un des éléments qui a peut-être aussi contribué euh, au déclin contemporain de l'organisation communiste, c'est qu'il a fallu un certain temps pour se rendre compte que la classe ouvrière ne se réduisait pas aux hommes euh, ouvriers très qualifiés de la grande industrie urbaine, mais qu'il y a une diversité euh, des classes populaires qui existait avant et qui existe encore aujourd'hui, qui s'est même recomposé. donc aujourd'hui ça n'est même plus que du côté des ouvriers, mais aussi de ce qu'on appelle donc les employés des services, et qu'il y a intérêt à prendre toute cette diversité pour euh, qu'elle soit représentée et qu'elle puisse porter euh, des logiques euh, d'émancipation qui sont euh, variables. Et pour cela, donc à mon sens, la matrice syndicale qui a fait la force du Parti communiste français, elle est très très importante et elle mérite d'être valorisée et revalorisée et c'est le cas pour le parti communiste déjà à l'heure actuelle où il y a une prise de conscience que euh, valoriser les militants syndicalistes euh, dans euh, l'appareil c'est quelque chose qui est plutôt positif alors qu'il y a eu pu, plutôt un déclin de cette prises en compte dans les années 90 donc cette matrice syndicale elle est importante puisqu'elle permet euh, à des militants de venir de, de venir pardon avec toute leur leur expérience de la lutte dans l'entreprise avec des exigences fortes par rapport à ces questions-là. Et ça passe aussi, je pense aussi, de plus en plus par euh, la filière aussi... Euh, donc, quand je parle de filière, c'est de filière de ressourcement et de repopularisation euh, d'une organisation euh, de gauche par la question des, des animateurs euh, de quartier. C'est un peu ce que j'évoque dans le dernier euh, ch chapitre où il y a euh, aussi un renouvellement, une réouvrierisation. Euh, euh, des, des réseaux communistes, et notamment euh, dans les municipalités, par euh, des militants qui sont passés par les réseaux d'éducation populaire, par l'animation de quartier, qui sont en prise au fait, avec les classes euh, populaires locales. Donc c'est important de mettre l'accent sur euh, ce type de militants syndicalistes, euh, militants associatifs, animateurs de quartier, puisqu'ils sont en contact avec euh, les classes populaires, même les plus fragilisées. Au lieu d'avoir, pour faire simple, des dirigeants, intellectuels ou euh, des classes moyennes et supérieures qui parleraient au nom des plus pauvres, il vaut mieux encore avoir des militants intermédiaires, syndicalistes d'une boîte euh, plutôt installée ou animateurs euh, de, de quartiers, qui ne sont peut-être pas dans les fractions les plus instables des classes populaires, mais eux, au moins, ils sont en relation avec ces catégories. Et je pense que c'est que ces matrices, qui, qui, qui a intérêt pour la gauche radicale, à d'avoir une réflexion sur les matrices qui permettent à des militants d'origine populaire, dans leur diversité, de militer, et de valoriser leur contact à eux par rapport à des, à, à des milieux plus fragilisés. Donc, ne pas abandonner les les entreprises tout en prenant en compte qu'il y a aussi des recompositions dans dans, dans les quartiers. Et peut-être juste en dernier point par rapport au débat qu'il y a effectivement souvent par rapport au au sein de la gauche radicale sur les recompositions. Euh, je pense aussi donc c'était sur la question de la forme parti, sur euh, sur la question des réseaux qu'il y a que que, que l'histoire du parti communiste français montre l'intérêt qu'il y a euh, d'organiser différentes luttes qui se passent sur différents fronts euh, autour d'un parti, puisque le principal de la lutte politique se fait quand même euh, sur la scène politique, donc elle est engagée par un parti, mais ce parti euh, il est fort euh, dans ses principes euh, d'émancipation s'il est en lien avec des, des réseaux, donc à la fois syndicalistes dans, dans les entreprises, associatifs euh, dans les quartiers, et, et en fait il permet de regrouper des militants très différents et qui combattent dans des endroits très différents. En fait, il faut à la fois, pour faire simple, tenir euh, la rue, être présent dans des manifestations de rue, être présent euh, à l'Assemblée, avoir euh, des groupes euh, qui travaillent sur différents plans, être présent aussi au Parlement européen. Et donc, il faut arriver à faire travailler euh, des personnes qui ont des profils sociaux et politiques euh, différents, mais euh, leur, force, leur, leur force vient de... Euh, des synergies qui, qui ont lieu entre ces différents groupes. Et on n'a pas intérêt, à mon sens, à mettre l'accent que sur un, un, militantisme qui serait que associatif ou localisé avec certaines catégories. Un militantisme au niveau de l'Union Européenne, il y aurait que des experts et des catégories très di, diplômées dans des fondations. Il y a intérêt à relier, euh, ces différentes luttes et ces acteurs par une lutte politique centrale qui se fait quand même autour d'une organisation, donc euh, on utilise le terme de parti parce que c'est euh, l'organisation qui paraît la plus légitime, mais la, la question de la forme parti comme centralité de différentes luttes euh, dans le travail de la lutte anticapitaliste, euh, c'est une question qu'il faut, à mon avis, garder pour pouvoir avoir une recomposition de la gauche radicale. Bien, merci Juliane Miski. Donc, je rappelle votre, euh, le titre de votre ouvrage, Le parti des communistes, histoire du Parti communiste français de 1920 à nos jours, donc de Juliane Miski, s'inscrit M-I-S-C-H-I, j'ai peut-être pas très bien prononcé, M-I-S-C-H-I, aux éditions Hors d'atteinte et qui vient de paraître euh, cette année. Voilà, euh, je rappelle l'émission est faite en partenariat avec l'IHT et le euh, CEML euh, 06, des Alpes-Maritimes, et euh, notamment, ils ont, à partir, depuis quelques semaines, des Grasse Marx, euh, consistant à, en des lectures discutées. Donc, on est un petit peu dans le cadre de ce que nous évoquait euh, Juliane Miski, c'est-à-dire, c'est euh, un travail collectif euh, où des personnes issues de, de, de milieux tout à fait différents bah, peuvent, en dehors des cursus universitaires habituels, etc., découvrir bah, ici, en l'occurrence, les textes de Marx, euh, vu qu'il s'agit pour cette année de réaliser euh, une lecture euh, du Capital, une lecture discutée, donc collective et discutée, du capital si vous souhaitez participer à cela vous pouvez vous connecter sur le site de l'iht et euh, en rejoignant le discord prendre les renseignements pour vous y joindre ça a lieu tous les samedis matin de 9h30 à 11h30 et euh, eh bien ça a pris ce nom de grâce marx ce qui pourra faire sourire bien sûr nos amis grassois voilà et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de c'est par où la sortie à très bientôt au revoir